What's up? Jean d'Internet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. Aujourd'hui, les amis, je vais vous expliquer le drama qui y en ce moment. Encore du drama, bien oui, mais vous allez me dire. Le drama qu'il y a entre, euh, la MST slash Favoritis ainsi que CoFaction, qui sont deux, deux factions sur le serveur CoFaction. Si vous connaissez pas CoFaction, c'est un serveur PVP Faction sous Launcher. Et je suis le fondateur avec euh, deux autres personnes, euh, une autre personne et aussi, euh, Trois autres administrateurs. Donc, voilà. Aujourd'hui, les amis, nous avons eu un, euh, un petit souci. Nous avons décidé de disbarrer une faction et bannir certains membres de celle-ci. Aujourd'hui, je vais vous expliquer toute euh, la vérité, que la vérité, juste la vérité, comme si nous, nous étions devant un juge. Et vous, vous allez être les juges, les amis. Vous pouvez laisser un pouce bleu dès maintenant, si la vidéo va, vous plaît. Et vous allez pouvoir voir. Et n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, de mettre votre avis en commentaire si vous trouvez que c'était une sanction juste ou une sanction non méritée. Donc, let's go, commençons par le premier euh, chapitre, si on peut dire ça ainsi. Euh, qu'est-ce qui donc, qu est arrivé Donc, qu'est-ce qui est arrivé les amis La faction MST était une faction sur K-Faction, faction très active, et euh, ces joueurs-ci ont été accusés de DDoS, donc, dès le début du serveur. Donc, moi, en tant que fondateur, j'ai fait ma petite enquête et j'ai essayé de faire le, dé le détective slash, enquêteur, et euh, j'avais déjà vu ça dans un film, en fait, c'était euh, d'essayer de mettre la blonde sur un de leurs amis pour que celui-ci dévoile tout. Donc, j'ai contacté notre cher ami euh, Willou sur... Euh, sur typique ty ty je lui ai dit, euh, oui salut mon cher ami Willou, euh, je sais qu'il deux dans ta faction c'est euh, Royal Taze, euh, même si ouais, c'était pas Royal Taz, on va se le dire franchement, c'était juste pour qu'il essaye de balancer ses potes et de vraiment dire genre par exemple, oui non c'est pas Royal c'est lui par exemple, j'ai pas dit de pseudo parce que je veux pas accuser personne pour l'instant, mais je voulais qu'il dénonce une personne qui était pas le cas. Donc, j'essayais de le faire venir quasi tous les jours et essayer de, qu'ils qu'il crache le morceau, quoi. Mais, il avait, il était assez brillant parce que entre eux, il y avait un, sûrement un petit code ou quelque chose, mais aucun d'entre eux a voulu dévoiler des informations, sauf quatre personnes. Les quatre personnes se nomment Hunter Viper, Vulna, Akiraz, ainsi que The Chicken Power. Donc, les quatre personnes ont voulu se dévoiler des informations sur ceci C'est pour ça que ces quatre personnes ne sont pas bannies en ce moment du serveur et pourquoi les autres, ils sont tous, ben, je vais revenir aux sanctions un peu plus tard, mais dans ce chapitre-ci, je vais vraiment vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé, donc un soir, j'étais sur TeamSpeak avec Micor et Volkin, et j'ai dit, bon, ça suffit les histoires de DDS. tous les jours, les gens viennent se plaindre qu'il y a des DDoS dans la MST et dans d'autres factions il faut vraiment qu'on règle tout ça sur le serveur dès maintenant, je veux un bon serveur je veux que ça l'arrête, donc j'ai décidé de faire, de faire venir Willow, etc, et Willow était dans le channel avec moi, et il niait tout il disait, non, personne dans ma faction DDoS. X-Fireman, qui est un staff sur Skill n'osera jamais des Il me donner des, des raisons pourquoi chacune de ces personnes-là n'oserait pas euh, des entre guillemets. Je veux dire, il me disait que leur faction était totalement légit. Donc tout de suite après, euh, Mikor me dit Icon, il faut que je te parle en privé." Et là, je dis "Ok, ben attendez-moi un instant, Willou euh, et X-Fireman, je vais en privé avec mon ami oui, euh, Mikor. Je vais en privé avec mon ami Mikor. Mikor me dit "Ouais, Icon, je sais que tu vas m'en vouloir, etc. Mais euh, c'est moi qui droppe les IP, euh, c'est moi qui a dropé les IP à la MST pour pouvoir euh, des des gens de la favoritis et de d'autres factions de savoir pour se faire du stuff." Euh, depuis le début du serveur Là je me suis dit mmm, T'es vraiment sérieux là, de ce que tu fais là. Il m'a dit oui je suis très sérieux etc Donc on va revenir à la sanction de, de Mikor Et qu'est ce qui s'est passé avec Mikor plus tard Donc en gros qu'est ce qui s'est passé en ce moment même que vous, Si vous suivez un peu mon histoire Mikor nous avoue que c'est lui qui donnait les IP à la MST Précisément je suis pas chez Neo Pour pouvoir dédresser des joueurs en combat Donc déjà euh, je savais pas trop quoi faire, j'étais un peu sous le choc que mon modélateur me donne ça. On retourne dans le channel avec eux, je leur continue à leur faire essayer de parler. Je dis, ouais, vous êtes sûr que vous avez jamais des DOS, etc., blablabla. J'essaie de les faire parler, ça marche toujours pas, ils ils nient, il nie, il nie. Je retourne une. Une autre fois dans un channel avec mon ami Volkin ainsi que Micor, et là Micor a dit Garde, ils, ils font que mito j'ai la preuve que je vais donner les IP, etc. Et Micor m'a montré la preuve. Personnellement, je vais pas montrer la preuve en vidéo parce que, bon, c'est une liste d'IP que Micor a sur son ordinateur et il m'a prouvé qu'il l'avait envoyé à euh, Je suis pas chez Néo. Je ne veux pas montrer les IP de personne, donc c'est pour ça que je montrais pas la preuve. Vous comprenez, mais vous avez compris. Et là. Si, là, vous allez me dire Oui, mais montre le truc avec les IP brouillées, c'est juste des IP, les amis. Les, les gens s'envoient des IP, là. je veux dire. Il n'y a pas vraiment de preuve à vous Montrer là, ok? Donc, euh, j'y la preuve, je suis retourné avec eux et là, bizarrement, ils ont décidé de m'avouer. Ils m'ont dit, oui, euh, c'est euh, Je suis pas chez Neo qui dédose, etc. C'est Micor qui donne les IP, etc. Ils ont décidé de tout dévoiler la vérité d'un coup comme ça. Et j'étais un peu surpris parce que je savais déjà la vérité, donc j'étais plutôt content sur le coup. Donc j'ai crié, j'étais genre, yes, enfin la vérité! Yes! C'était pas compliqué de donner la vérité et j'étais plutôt content parce que je savais déjà un peu la vérité de côté. Je voulais juste qu'ils l'admettent et qu'ils me mentent pas euh, en plein visage. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec la MST. Donc, maintenant, nous sommes rendus à la partie euh, preuve. Donc, j'avais la preuve de mon ami Micor qui était membre de l'équipe, qui lui-même avouait, qui, il m'a avoué qu'il donnait euh, les IP aux aux joueurs de la MST, et j'avais aussi un autre côté, une autre petite preuve euh, assez intéressante qui m'est parvenue un peu plus tard dans la soirée. Euh, cette soirée-là, j'ai essayé de, j'ai dit à, à, à Willow et Fireman que j'allais réfléchir à la sanction qu'elle allait avoir et que demain, il allait savoir c'est quoi le verdict de cette sanction. Donc ce soir-là, j'ai essayé de me renseigner auprès d'un joueur du serveur qui s'appelle The Chicken Fucking Power et celui-ci avait quelque chose de très intéressant à nous dire. Roll de clip Allez mon jeune okay, homme, bon. je t'écoute. Bon, dans le fond, je checkais une vidéo, puis là, eux sont sautés dans un AP, puis ils disent, euh, ils disent, euh, eh, si vous voulez, je peux faire crash, chasseur de tulip, genre, en deux secondes, on va voir si on fait le volca, pis tout. Fait que là, le monde de la fac, bon, mais non, non on fait pas ça, puis tout, fait que là, je, ben, je sais pas si c'était Néo en vrai, là. Fait que là, après ça, ça fait, euh, oh, ok, ok, euh, genre, pas de problème, là. Fait que là, finalement, genre, il l'a pas fait. D'accord. Merci, mon ami. Comme <rire> vous pouvez voir, notre ami, euh, notre ami euh, de Chicken Power, nous explique que ça parlait de DDoS dans une conversation qui a eu lieu ce week-end euh, sur cafaction dans un PVP contre chasseur de tulipes Il nous expliquait que c'était possible, etc., de DDoS encore, mais qu'il ne l'avait pas fait. Donc, on ne peut pas savoir s'ils l'ont vraiment fait ou pas depuis euh, longtemps. Et là, pourquoi je dis depuis longtemps? Parce que dans la vidéo de notre ami willou willou euh, explique comme quoi que euh, Je ne suis pas chez Neo n'a pas des DDoS depuis longtemps, qu'il a arrêté tout ce qui était DDoS, etc. Mais notre ami de Chicken Power, qui est dans sa faction, qui est un membre très actif, nous, a, nous, nous dit nous-mêmes ici dans la vidéo, venez de voir le clip, que ça parlait de DDoS dans la conversation ce week-end, les amis. Donc ça, ça fait à peine 4-5 jours de ça. Est-ce que ça fait vraiment longtemps, Wilou, que ton ami a arrêté ou pas Bref, je peux pas le savoir, c'est vague. Mais dans tous les cas, ça parlait quand même de DDoS. Ensuite, suite à cette euh, preuve-là. Euh, de mon ami de Chicken Power, j'ai décidé de prendre une décision très très très intéressante. Je vous reprends avec les sanctions. Pour les sanctions, c'est plutôt simple les amis. Je me suis dit, j'allais épargner les 4 personnes de la MST qui m'ont euh, aidé à, disons, clore cette histoire. Donc la personne la, numéro 1 était Vulna, la deuxième personne était Hunter Viper et la troisième personne était de euh, Chicken Power et la dernière qui était Akiraz dans le fond euh, qui m'a fourni aussi d'autres preuves que j'ai qui n'étaient pas nécessairement, bref, voilà, je ne pas en revenir sur ces preuves-là, je ne peux pas savoir si c'est des, pro... des vraies preuves ou pas, bref, voilà, vous avez compris, ces quatre personnes-là ont été quatre personnes qui ont été épargnées du ban, euh, parce qu'ils ont voulu coopérer avec moi. Donc, suite à ça, je me suis dit, mmh, qu'est-ce que je pourrais leur donner comme sanction mmh, Bannissement. Ok, c'est pas grave, ils vont revenir avec d'autres comptes ils vont avoir encore du stuff. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, je me suis dit, mmh, bannir chaque membre de cette faction-là, on va cut leur base et on va vider leur 4 chess, under chess et tout leur home pour être sûr, on va supprimer tout leur home pour être sûr qu'ils puissent jamais revenir et jamais avoir du stuff dans le serveur qu'ils ont obtenu en d 2 s Je me suis dit, putain, était vraiment un génie. Donc, j'ai décidé de faire ça et de sanctionner tous les joueurs de la MST, sauf, comme je dis, les 4 personnes que je vous ai parlé. J'ai aussi eu un claim leur AP et je l'ai donné à Vulna, qui était un membre de leur faction, et j'ai dit, tiens, tu t'en fais ce que tu veux. Finalement, il l'a donné à QCO, je crois, ou il l'a claim avec QCO, je crois que sont dans une Faction, euh, ensemble. Donc je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé avec le HP, mais du moins voilà qu ce qui est arrivé pour les sanctions comment ça s'est déroulé. Ensuite qu'est-ce qui s'est passé avec Mikor j'ai décidé de déranger Mikor et de le renvoyer de la conversation, euh, de renvoyer complètement du staff et de le bannir euh, du serveur parce que bon je pense que ce qu'il a fait n'est pas acceptable de, de dévoiler des IP d'un joueur et abuser du pouvoir, la, un, un peu abuser de la confiance des, des administrateurs. Je pense que cela n'est pas acceptable pour moi et euh, voilà pourquoi euh, voilà pourquoi euh, Blue a fait une vidéo en fait. Willy a fait une vidéo parce qu'il est banni, etc. Et il déplore que nous avons pris euh, on nous avons fait un peu de l'injustice envers sa faction car une autre faction a fait la même chose. Donc euh, maintenant, passons au point qui est le dernier point, la favoritis. Passons maintenant au point de la favoritiste. Qu'est-ce que la favoritiste C'est une faction sur, euh, qu faction qui farm énormément les points, il farm beaucoup le classement à points. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? C'est la faction de KitKatBen. Si vous connaissez pas KitKatBen, c'est un youtubeur d'environ 1000 abonnés, que je supporte énormément sa chaîne YouTube, malgré que, bon, avec même les récents événements qui se suivent, je pense que, euh, je sais pas, on va revisionner et réévaluer la possibilité que celui-ci ait son grade youtubeur sur le serveur. C'est une décision qu'on va prendre dans le futur. Euh, Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec la faction de KitKatBen en fait? Euh, la favoritis, la favoritis a eu euh, une punition de, euh, de, de bannissement, dans le fond, a eu une un bannissement eux aussi. Tous les membres de leur faction ont été bannis pendant euh, 24 heures, donc tous les joueurs qui n'avaient pas rapport avec l'histoire, donc juste des joueurs qui étaient dans leur faction pour être dans leur faction. quoi. Peu importe si tu étais dans le membre de leur faction, tu été banni environ 24 heures euh, banni 24 heures pour complice slash ban favoritis. C'est la raison de leur ban. Ensuite, nous avons pris des, des décisions un peu plus difficiles sur certains autres membres. Donc, le membre I.I. Euh, euh, et Fragment de lait. Fragment de lait et I.I. sont euh, des DDoSers, des gens qui pour euh, sur le serveur. Et on a décidé de les bannir définitivement du serveur pour que la sanction soit juste pour tout le monde. On a décidé aussi de bannir KitKatBen et sont du Turfus, les deux, entre guillemets, chefs de la faction. Car ils n'ont pas nécessairement voulu nous avouer, ou ils nous ont un peu menti, comme quoi qu ils savaient que quelqu'un dans leur faction dédouassait, mais ils n'ont pas voulu nous... Euh, nous le dire et euh, ils nous ont menti un peu comme un peu de la même façon que le fait Willou etc. Qu'est-ce qu'on a fait à la place de euh, de leur faction c'est qu'on a cut leur skybase on a cut leur, base, a cut leur euh, la plupart de leurs trucs on a pris la plupart de leurs points etc. Ensuite il euh, y avait un, un autre souci dans la faction de la favoritiste, c'était une personne qui s'appelait Boulette de Shit, hackait des comptes et donnait du stuff euh, à euh, Itzeos ainsi que euh, Soussillon du Turfus Soussillon du Turfus a été euh, banni je pense à l'époque deux jours et a été cut, toutes ses homes toutes ses homes ont été supprimées son essai a été supprimé, son catch a été supprimé et euh, son ses homes personnels à lui ont été supprimés et c'était la raison pourquoi il a été débanni à la première place, ensuite Itzeos a, a été banni définitivement sous peine de unban, donc si vous voulez acheter un unban, c'est sur la boutique, malheureusement, on vend pas ban, donc jamais ban disponible pour notre cher ami Idios, e et boulette de chute a été banni IP pour hack de compte, donc voilà. Idios e a été banni pour euh, complice de hack de compte, et non pour hack de compte parce que c'est lui qui recevait le stuff, c'est pas nécessairement lui qui hackait les comptes. La personne en question qui a hacké les comptes a été banni définitivement, comme je viens de vous dire, IP, elle n'est jamais revenu depuis. Malgré que, les amis, si vous avez un compte sur Confaction, je vous invite à changer vos mots de passe, parce qu'on sait jamais, si vous avez joué sur un autre serveur avant, euh, votre mot de passe peut peut-être traîner, euh, et euh, vous pouvez utiliser peut-être toujours le même et ça peut toujours être utile de changer son mot de passe et de le mettre sur un bout de papier dans votre maison. Sur ce, vous avez compris pourquoi j'ai pris des sanctions euh, envers euh, ceux-ci sont ainsi que KitKatBen. un peu parce que bon, il était au courant que quelqu'un de l'a faction des S.A. et puis euh, ils sont pas nécessairement venus m'en parler, ils m'ont un peu menti et je voulais faire les choses juste avec la MST que eux avaient été bannis et Slash mensonge aussi. Malgré que KitKatBen ainsi que Suicisson ont bien voulu co collaborer avec moi, ils ne nous ont pas menti directement. Quand on les a confrontés, ils nous ont directement dit « Oui, garde on sait que quelqu'un dans notre faction es est d'OS, etc. C'est bon, c'est fini, on n'en parle plus, euh, tu peux nous faire ce que tu choisis de, avec nous, et c'est toi qui vois, c'est toi l'admin, etc. » Donc ça, j'avais vraiment apprécié l'honnêteté la... de Suicisson ainsi que KitKatBen sur ce après, dans le sens qu'ils ont voulu admettre directement, ils n'ont pas cherché à mentir comme l'a fait Widow, etc. C'est pour ça que j'ai fait une sanction plus plus courte. Aussi, euh, on n'a plus de problème avec eux, on a eu des problèmes au début du serveur, mais là, depuis un certain temps, on n'a plus aucun problème avec cette faction-là. Donc, pour moi, ils mériteraient d'être en ban, mais la décision reste à vous. Est-ce que vous croyez, les amis, que ceux-ci sont en de cabin méritent une deuxième chance, slash, être en ban, ou vous croyez qu'ils devraient être banni La décision reste à vous. Pour la décision de la MST, je vais vous laisser en deviner dans la conclusion qui arrive tout de suite. La conclusion, les amis, dans le gros, qu'est-ce que la vidéo Guerillou, elle était, et c'était un rempli de mensonges. Il n'a pas dévoilé qui dans sa version des deux essais. Il vous a donné des fausses preuves. Et il vous a dit des, des mentries comme quoi que moi je gérais mal mon serveur. Tout ce que j'essaie de faire, les amis, avec mon serveur pour être franc avec vous, c'est que le serveur tourne le mieux possible. Vous savez que je suis pas souvent là. Je fais des lives, je fais des vidéos, je fais euh, j'ai une vie réelle. J'ai j'ai plein de trucs à faire, les amis, dans une journée. Et j'aime ça aussi me détendre sur autre jeu, comme Minecraft. Des fois, j'aime ça jouer à Rust, jouer à CS:GO. Et ça, les amis, ben c'est mon rôle de de, de Petit enfant dans le fond, c'est de jouer aux jeux vidéo. Comme vous, vous vous adorez ça jouer sur CAFaction. faction Ben moi je suis pas nécessairement toujours à votre service, les amis. C'est pour ça qu'on a environ une trentaine de membres du staff qui sont là pour vous écouter et vous parler si jamais vous avez des problèmes. Donc voilà, je voulais juste vous expliquer m'expliquer un peu sur les décisions que j'avais pris et pourquoi je les avais pris. Si vous n'êtes pas d'accord avec mes décisions, je comprends totalement. C'est mon serveur, c'est mes décisions. Laissez-moi quand même votre avis dans les commentaires, les amis. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un pouce bleu. Et puis voilà, les amis. J'espère sincèrement que ça répond à toutes vos questions que vous aviez. Et puis j'espère que vous avez passé un excellent.. Euh, moment avec moi aujourd'hui, je vous aime. C'est ta compte. Ciao ciao.